bonjour à tous dans cette vidéo j'ai une grande annonce à vous faire mais avant qui je suis je suis nathalie krebs fondatrice de la marque your Nails international donc je suis formatrice internationale donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde il y aura une formation qui pourra être faite pour vous et je vous accompagnerai durant plus de six mois. Donc, c'est quoi cette grande annonce que je vais vous faire Eh bien, vous avez été très, très, très nombreuses à me le demander beaucoup, euh, très souvent. J'ai eu des centaines de demandes dans ce sens-là. C'était pour les prises en charge par euh, le compte professionnel de formation encore appelé CPF. Eh bien, oui, ça y est, je peux enfin vous annoncer euh, officiellement que c'est bon. Vous pouvez euh, donc vous inscrire à travers le CPF et donc utiliser vos droits à la formation. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site CPF. Je vais vous mettre le lien juste en dessous et euh, donc de créer un compte si vous ne l'avez pas encore fait. Donc en fait, en tant que salarié, vous cotisez euh, donc dans ce fonds de formation et vous pouvez utiliser ces heures. Donc euh, en fait, vous avez des heures, mais vous avez surtout euh, un certain montant que vous pouvez utiliser. Et donc du coup, vous pourrez l'utiliser pour financer en partie ou en totalité votre formation donc de prothésie angulaire, de coach en maquillage et très prochainement euh, d'extension de cils et euh, de volume russe. Donc, euh, comment ça fonctionne Eh bien, je vous l'ai dit, vous allez sur le site, vous faites une demande, donc suivant la formation euh, qui vous correspond le mieux. Si vous êtes débutante, ce sera la formation de base et perfectionnement. Si vous êtes déjà, euh, voilà, que vous avez vraiment euh, énormément de connaissances déjà, mais que vous voulez vous perfectionner, en nail art ou en forme artistique euh, c'est possible aussi j'ai également une formation euh, donc un pack complet de formation avec toutes les formations que je propose plus trois bonus les trois bonus c'est comment créer son site internet, comment automatiser la prise de rendez-vous et euh, comment faire de la publicité efficace sur sa zone de chalandise. Euh, donc ça c'est euh, donc trois bonus que j'offre spécifiquement dans le pack de trois formations. Donc si ça vous intéresse, euh, il y a toutes les offres sur ma, le site du CPF. Par contre, c'est un petit peu compliqué pour me trouver, donc je vous mets euh, les liens directs. Juste en dessous, comme ça vous pourrez choisir la formation qui vous convient le mieux ou le pack qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin qu'on en discute ensemble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi directement sur le site www.iernails-international.com dans la partie formation. Vous allez voir, il y a un petit endroit où vous pouvez cliquer dessus euh, qui s'appelle appel stratégique. Et donc vous pourrez euh, prendre un rendez-vous directement avec moi pour qu'on parle de votre projet. Ensuite, une fois que vous avez déposé le dossier, comment ça se passe Eh bien, de mon côté, je dois valider que je veux bien vous prendre en formation. Donc, euh, je rentre les dates de formation euh, et euh, également donc votre adresse, puisque la formation se passera de chez vous. Donc, il faudra bien me rentrer la bonne adresse. Pas oublier le code postal, des fois, ça arrive. Et euh, donc, du coup, ensuite au début, euh, ben de, à la date prévue de début de formation. Il faudra bien venir dans la formation et suivre la formation jusqu'à la date de fin de formation. Il faudra passer les évaluations, il faudra regarder 100% des cours, suivre 100% des cours pour vraiment que le compte CPF puisse fonctionner. Sinon, il faudra tout payer de votre poche malheureusement. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez suivi toute la formation, que vous avez passé les évaluations avec succès et que l'évaluation finale est passé également avec succès, et eh bien, je valide la fin de la formation et à ce moment-là, euh, il y aura donc le règlement qui va se faire avec donc le CPF et le complément. Par contre, le complément, vous ne pouvez pas le régler en plusieurs fois. Ça ne dépend pas de moi, <rire> parce que moi, j'aurais bien voulu vous l'accorder, mais ça dépend euh, du CPF, donc qui impose euh, que le complément soit payé en une seule fois. Si vous n'avez pas la somme euh, bah, nécessaire pour le règlement en une seule fois. Bon, vous avez six mois pour économiser. Mais euh, si, encore une fois, vous n'avez pas cette somme, choisissez peut-être d'utiliser le CPF pour une formation peut-être un petit peu moins chère comme la formation d'extension de cils que je vais sortir. Je vais vous sortir plusieurs modules et ensuite un pack complet. Par exemple, si, si ça fait partie de vos projets. Ou la formation de coach en maquillage. Euh, je vais vous en parler également dans une prochaine vidéo. Et euh, donc, du coup, peut-être financer la formation de base et perfectionnement avec le règlement en 12 fois que je propose. Il y a beaucoup d'élèves qui choisissent cette option. Elles me disent, euh, voilà, j'ai par exemple 1000 euros euh, de euh, CPF ou 500 euros de CPF. La somme qu'il va falloir que je rajoute au bout est trop importante pour que je le fasse en une fois. Donc, moi, ça m'arrange mieux de payer euh, voilà, entre 100 et 200 euros chaque mois euh, pour me former et ensuite, euh, donc, euh, choisir une formation de perfectionnement dans les formes artistiques nail art ou euh, maquillage ou extension de cils que là je pourrais financer quasi en totalité avec ce que j'ai comme fonds de formation au niveau du CPF. Donc voilà, j'espère que c'était clair au niveau de la vidéo. Euh, pour ce qui concerne les prises en charge pour l'emploi, FAFCA, toutes ces choses-là, c'est en cours également. Je ne peux pas vous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, parce que j'ai des demandes qui sont en train d'être traitées. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore le retour nécessaire. Je pense que je vous referai une vidéo sur le sujet ou alors euh, je mettrai euh, un mot dans les commentaires donc vérifiez bien euh, dans les commentaires et surtout dans la barre d'infos juste en dessous euh, voilà comme ça je vous, je vous tiendrai au courant euh, si ça fonctionne ou pas en tout cas n'hésitez pas à venir vers moi euh, pour me poser la question et puis on trouvera la solution la plus adaptée pour vous, en tout cas je suis super contente de pouvoir enfin vous l'annoncer puisque vous avez été très très très nombreuses à me le demander et puis ben, je vous souhaite encore une très bonne journée et je vous dis à très bientôt